Chacun est seul dans le monde moderne, tel est le discours itératif de la pensée contemporaine et rivant les individus à une solitude qui serait unique, incontournable. Et un certain nombre de, de discours soutenus par des psychanalystes euh, suivent pleinement cette interprétation sociologique. Euh, le livre, ce livre, soutient une hypothèse différente, celle d'une solitude qui est plurielle, et non pas une. Voilà, et cette, cette hypothèse se décline dans le livre dans différents champs ou dans différentes perspectives. L'une, celle de la philosophie politique, avec en particulier l'œuvre de Hannah Arendt aussi des lectures de la ségrégation esclavagiste et de ses effets encore aujourd'hui. Elle se décline également dans la considération de la question de la jouissance mystique. Et puis bien sûr, c'est dans l'espace de la cure, et de manière spécifique, que l'analysant fait l'expérience d'une solitude, celle-ci euh, radicale, radicale en ce sens, que comment dire, elle est à la fois, euh, elle montre à la fois la solitude et, les, et la présence paradoxale de l'autre. Mmh. Oui. Effectivement, et cette présence paradoxale de l'autre. Euh, requestionne d'une manière euh, essentielle le statut de la solitude, tel qu'il est par exemple euh, développé euh, euh, dans la pensée contemporaine. Oui, oui, qui... et on n'oublie pas par la même occasion que là où la solitude semble aussi euh, se jouer et, et dont le livre porte aussi euh, une des interrogations, c'est cette exclusion de la, de la folie hein, oui. dans, la, dans le contemporain. Mmh. Mmh. Oui. C'est-à-dire, justement, c'est une manière de souligner ces différents discours qu'il n'y a pas d'unité du discours. C'est-à-dire il y a des points de vue, il y a des, il y a des perspectives, il y a des, des, des énonciations qui ont leur effet, mais qui ne, qui ne convergent en rien vers une solitude qui serait une et qui serait à la fois... Euh, racine de l'être humain et à la fois euh, caractérisation de, de la, de, du discours capitaliste au fond. Et donc la, la, la variété et la diversité de, de, ce, de ces approches nous a paru très intéressante, ce qui ne nous a pas empêché d'accorder tout son prix et tout son poids à la question de la cure elle-même et de la modalité particulière de la, cure, de la solitude qu'elle qu qu fait apparaître. Quoi. Bien sûr. C'est ce, ce qui a été le plus décisif, dans, en tout cas de, pour nous, pour ce livre, c'est l'hétérogénéité des énonciations et la pluralité des voix qui viennent témoigner du fait qu'on ne peut pas arriver la, la solitude à une dimension, on pourrait dire, excluante du, du sujet euh, dans, le, dans le lien social. Euh, d'une certaine manière c'est le pari même de ce livre mais c'est aussi on peut dire le pari de nos rencontres et de nos pratiques amicales d'échange entre analystes de différents bords, enfin entendons par là les bords de l'eau hum. euh, hum. qui, qui se retrouvent dans ce livre après avoir été déjà inscrits dans d'autres ouvrages que nous avons publiés voilà donc euh, c'est pour cela que on pourrait dire que ce livre euh, s'adresse euh, à tous ceux qui, qui travaillent dans le champ des, des sciences humaines, et, et, et plus particulièrement certainement aux, aux cliniciens, euh, de, de, les cliniciens qui sont traversés et, et soutenant une pratique, hein, une pratique euh, plurielle, mais venant, euh, s'appuyant sur le discours psychanalytique. Voilà. Voilà. Bonne lecture